Bonjour, euh, bonjour à toutes et à tous. Merci beaucoup euh, pour euh, cette opportunité de présenter ce papier que j'ai trouvé un original, un papier qui nous vient de, de la Cleveland Clinic, qui a été publié euh, récemment dans Circulation of Feller, là, juste au début de, de l'année. J'ai trouvé ça particulièrement original parce que les cathétérismes droits, là, c'est chez ces patients-là. Nous, en tout cas à Montréal, on, on en fait de, de moins en moins et, et vraiment rarement. Donc euh, euh, je vais vous montrer un petit peu ce que, ce que l'équipe de la Cleveland rapporte à ce sujet-là. Alors, pourquoi ils ont décidé de faire, de faire ce papier eh bien, Ils ont d'abord fait le premier constat qu'il y a très peu d'études sur l'étude hémodynamique des patients atteints d'amyloïdose cardiaque. Ils ont recensé que quatre qui totalisent en tout ensemble seulement 311 patients. Et puis, ces études ont des résultats un peu contradictoires tant sur le profil hémodynamique des patients que sur euh, la valeur pronostique des euh, variables hémodynamiques. Et euh, ce n'est pas clair si les patients avec amyloïdose ATTR ou AL euh, ont des profils réellement euh, différents. Alors, euh, on est à, à la Cleveland Clinic, hein, ils ont une, une grande banque de données euh, chez eux, ils ont euh, pris euh, tous les patients qui avaient été euh, évalués entre 2001 et 2021, donc euh, 20 ans euh, d'évaluation. Et euh, dans cette banque de données, ils ont accès euh, aux données démographiques, aux données de comorbidité, à l'histoire médicale, aux laboratoires, aux traitements, aux données électro, un peu de données éco, euh, les données euh, d'événements cardiovasculaires euh, majeurs et évidemment euh, des données de cathétérisme droit, pour un certain nombre de patients. Dans ce papier, ils se sont intéressés euh, en particulier euh, aux variables suivantes, la pression auriculaire droite, la pression artérielle pulmonaire, le wedge, le débit cardiaque, l'index, euh, le volume d'éjection euh, systolique, la fréquence cardiaque et euh, la pression artérielle. Et euh, ils vont euh, essayer de décrire un petit peu le profil hémodynamique de ces patients et d'essayer de, de rattacher ces profils aux euh, événements cardiovasculaires en prenant un critère combiné de mortalité toute cause, transplantation cardiaque ou euh, mise en, en assistance. Ils ont sorti un petit peu euh, un paramètre qui était les admissions pour insuffisance cardiaque. Ils vont le traiter comme un endpoint un petit peu euh, indépendant et secondaire parce que, en fait, dans cette population-là, évidemment, il y avait beaucoup d'admissions pour insuffisance cardiaque. Donc, ça, ils, ils vont le traiter dans le papier euh, séparément. Pour, je dirais, les plus jeunes qui nous écoutent, là, je vous invite à regarder la méthodologie, la description qui est faite dans ce papier, qui est vraiment bien faite et assez facile. Donc, pour ceux qui veulent s'initier à la rédaction de papier avec une méthodologie bien faite, c'est un bon, c'est un bon exemple. Alors, en termes de, de résultats, qu'est-ce qu'ils trouvent ben, ils ont une banque de données sur 20 ans avec 1563 patients pour lesquels ils ont identifié 30 de patients avec euh, un cathétérisme droit. Quels sont, quel est le profil de ces patients patients sont patients souvent euh, un peu plus jeunes que ceux qui n'ont pas eu de cathétérisme droit, mais plus malades, avec une classe fonctionnelle plus élevée, des biomarqueurs également plus élevés, des fractions d'éjection un peu plus basses. Pourquoi ces patients ont eu un cathétérisme droit C'était à chaque fois des indications euh, cliniques. Euh, 30 parce que ça a été réalisé au moment où la biopsie pour faire le diagnostic d'amyloïdose a été euh, faite. 26% parce que euh, le patient avait besoin d'un monitoring hémodynamique beaucoup plus euh, rapproché et généralement, c'était dans des situations euh, de décompensation aiguë de leur insuffisance cardiaque. 17% parce qu'on voulait mesurer de façon fiable la pression pulmonaire et 13% finalement parce que c'était des patients pour lesquels le diagnostic d'amyloïdose n'avait pas encore été fait et euh, le cathétérisme faisait partie euh, du, euh, de l'évaluation diagnostique. Quel est le profil de euh, ces patients euh, maintenant euh, si on les divise en euh, amyloïdose AL et amyloïdose euh, ATTR J'ai volontairement réduit le nombre de lignes du tableau parce que euh, c'est extrêmement euh, complet dans le papier. Mais euh, vous voyez que euh, bon, les patients AL sont un petit peu plus euh, malades, donc la fonctionnelle un petit peu plus élevée, des taux de troponine un peu plus euh, augmentés. Mais euh, sur le reste des paramètres, et notamment euh, paramètres échographiques, les patients AL et ATTR sont euh, globalement euh, similaires. On notera juste euh, que le remodelage concentrique chez les patients AL dans euh, leur banque était un peu plus euh, marqué avec un volume d'éjection systolique en écho là, qui manifestement était plus petit que pour les patients ATTR. En termes de paramètres hémodynamiques, donc si on se focalise vraiment sur les paramètres principaux qu'ils ont étudiés dans ce papier, ce que l'on constate, c'est que euh, les patients euh, AL et ATTR ont tous un index cardiaque euh, plutôt bas, avec un, un volume d'éjection euh, pour les patients AL plus petit, ce que l'on déduisait déjà des, des données échographiques euh, disponibles, et euh, qui euh, compense ce volume d'éjection euh, plus bas par une augmentation de la fréquence cardiaque par rapport aux patients euh, ATTR. Pour le wedge, les, euh, les valeurs étaient un peu plus élevées chez les patients avec une amyloïdose AL. Par contre, pour euh, les pressions à droite, vous voyez que AL ou ATTR c'était globalement similaire. Si on regarde maintenant quatre paramètres, index cardiaque, le wedge, la pression auriculaire droite et la pression artérielle pulmonaire moyenne, et si on se demande dans ces patients avec amyloïdose, combien ont des pressions de remplissage finalement élevées, vous voyez que quel que soit le paramètre, vous avez au moins la moitié, si ce n'est les deux tiers des patients qui vont avoir des indices anormaux si on utilise les cut offs qui sont habituellement euh, utilisés euh, en hémodynamie pour euh, définir euh, ce qui est normal et anormal. Si on regarde maintenant cette autre représentation euh, dans le papier qui est aussi intéressante, où euh, vous avez euh, dans chaque cercle un paramètre qui est représenté et évidemment à l'intersection de ces cercles, les patients qui ont un, deux ou trois euh, des paramètres anormaux. Vous voyez que 42% des patients qui ont eu ce cathétérisme droit avaient trois paramètres anormaux, mais euh, chose plus intéressante, vous voyez en rouge écrit en dessous le risque euh, de ces patients de faire un événement cardiovasculaire majeur. Et euh, vous voyez que euh, le, si vous avez évidemment trois paramètres anormaux, votre risque est relativement élevé. Mais si vous avez simplement une baisse du débit cardiaque, votre risque est aussi toujours euh, élevé. Alors que finalement, si votre pression artérielle pulmonaire moyenne est, euh, est élevée, mais que vous n'avez pas les autres paramètres euh, anormaux, votre risque est euh, paradoxalement un peu plus euh, faible. Donc, on a l'impression que c'est vraiment le débit cardiaque qui va tirer euh, le pronostic des, de ces patients euh, vers, vers le bas, puis c'est ce que... Euh, cette euh, diapositive va, va confirmer. Là, vous avez la représentation des courbes Kaplan-Meier pour chacun des euh, quatre paramètres majeurs qu'ils ont étudiés dans cette étude. Le débit cardiaque, la pression euh, capillaire, la pression artérielle pulmonaire moyenne et la pression auriculaire euh, droite. En utilisant comme cut-off de séparation, ce qui est encore une fois euh, rapporté habituellement comme valeur normale, anormale, dans, dans la littérature pour l'hémodynamie. Vous voyez qu'au euh, cours du suivi des patients, les patients qui ont un index cardiaque abaissé vont avoir un pronostic significativement moins bon que ceux qui vont avoir un index cardiaque euh, normal. Alors que pour les autres paramètres, que ce soit le wedge, la pression artérielle pulmonaire ou la pression auriculaire droite, il n'y a pas de différence significative entre les deux groupes. Il y a une tendance, mais, mais, mais on n'atteint pas la, la significativité. Si maintenant on regarde euh, sur l'autre critère qui était les hospitalisations pour insuffisance cardiaque, puisque les courbes euh, Kaplan-Meier que je vous ai montrées précédemment, c'était sur le critère combiné qu'ils avaient euh, défini, mortalité, toute cause, transplantation, assistance cardiaque. Et si on s'intéresse maintenant uniquement aux hospitalisations pour insuffisance cardiaque, vous voyez que dans leur corps de 469 patients, 317 avaient eu un événement euh, d'admission pour insuffisance au cours du suivi. Et donc, ils ont regardé est-ce que dans, euh, parmi ces quatre euh, index, ces quatre variables hémodynamiques, il y en a une qui ressort comme euh, plus euh, pro, euh, pronostique de ces admissions pour insuffisance cardiaque. Et euh, là encore, en analyse multivariée, c'est l'index cardiaque qui, euh, qui ressort et qui est le seul euh, réellement euh, pronostic euh, d'une admission euh, pour insuffisance cardiaque chez ces patients. La dernière étape, c'est qu'ils se sont intéressés à, euh, aux scores qui sont déjà euh, pronostiques connus, que ce soit pour l'amyloïdose AL avec le score de la Mayo ou euh, le score euh, pour euh, la TTR. Et ils se sont dit, est-ce que le fait de rajouter euh, les variables hémodynamiques dans les modèles apporte euh, une information supplémentaire en termes de pronostic Donc, ils ont testé de façon indépendante. Une fois, ils ont mis l'index cardiaque, la, la fois suivante, euh, la pression auriculaire droite, puis la pression artérielle pulmonaire, puis euh, la pression capillaire. Et le seul paramètre qui, euh, que ce soit en AL ou en ATTR, apporte euh, une valeur pronostique additionnelle chez ces patients, c'est encore une fois l'index cardiaque. Donc, c'est vraiment ça le paramètre qui, euh, qui semble euh, affecter le plus le pronostic de l'ensemble des, euh, des patients. Ils ont regardé euh, par rapport aux données échographiques euh, qu'ils avaient, et puis dans cette banque de données-là, la qualité des données échographiques n'est pas très bonne, donc ça reste sur un nombre limité de patients, mais ils se sont demandé okay, l'index cardiaque, un, euh, un, évalué en hémogamie, quel est le paramètre écho avec lequel on pourrait euh, l'associer euh, le plus, et euh, ce, sont, ce dont ils se sont rendus compte, c'est que le strain longitudinal global, et le paramètre qui euh, est le mieux corrélé avec euh, l'index cardiaque, pas, du, pas la fraction d'éjection. Donc, euh, plus, euh, quand on regarde le, le, le strain de ces patients, la valeur basale, euh, de ces, euh, la valeur globale de ces, de ces patients, eh c'est euh, euh, très bien associé avec euh, le niveau euh, d'index cardiaque en, en hémodynène. Alors, euh, qu'est-ce que euh, ce passe-pied euh, apporte finalement Qu'est-ce qui est nouveau ben, Ça démontre que chez les patients avec amyloïdose cardiaque, les pressions de remplissage sont globalement euh, élevées. Hein, C'est très fréquemment euh, retrouvé. Que euh, les euh, cut-off classiques utilisés en hémodynamie pour euh, les pressions à droite euh, ne permettent pas euh, d'identifier euh, les patients les plus à risque euh, d'événements cardiovasculaires, à l'inverse de l'index cardiaque qui, qui est vraiment le marqueur le plus fort euh, dans ce papier pour euh, évaluer le pronostic de ces patients. Qu'est-ce que ça implique cliniquement pour, euh, pour nous ben, C'est que quand on voit un probablement un patient dont l'index cardiaque est en train de, de baisser, ben, ça veut dire qu'il est temps d'être extrêmement agressif euh, dans la prise en charge de son insuffisance cardiaque parce qu'on sait que ce patient-là va avoir euh, un pronostic qui, euh, qui va être moins bon. Euh, évidemment, nous, en tout cas à Montréal, on fait très peu euh, d'hémodynamie maintenant chez ces patients-là, mais on fait de, de l'écho et euh, clairement, il faut qu'on sensibilise euh, nos échocardiographistes à nous indiquer dans le suivi, dans le rapport, clairement, quel est l'index cardiaque euh, de ces patients mesurés en écho et qu'on puisse suivre euh, les, les, le débit et l'index de ces patients et être alerté quand ça commence à aller euh, moins bien. Et puis l'autre élément, mais on le savait déjà, mais cette étude ne fait que le renforcer c'est que les patients avec une amyloïdose AL qui ont des volumes d'éjection plus petits, puis qui sont obligés d'augmenter leur fréquence cardiaque pour maintenir leur index cardiaque, eh c'est que quand on commence à introduire euh, des thérapeutiques comme les bêta-bloquants, ben, euh, il va falloir mon les monitorer de façon vraiment très rapprochée parce qu'on euh, peut casser facilement euh, leur débit. Voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup, François. Il est déjà malheureusement 14 heures. Alors, je ne sais pas si on prend une ou deux minutes quand même pour quelques questions. Il euh, n'y a pas de questions dans le, dans le, dans le chat. Euh, Peut-être juste pour... Donc, sur cette conclusion, effectivement, l'intérêt et l'impact pronostique du, de l'index cardiaque, euh, souvent on voit quand même que ces patients qui commencent à, à, à échapper sont euh, déjà sous traitement euh, diurétique ou traitement de cardiaque, infraction euh, d'illection préservée, assez maximaliste, nous, euh, rapidement, ils sont sous glyphosine, sous, sous spironolactone, sous diurétique. Est-ce qu'au niveau thérapeutique, euh, il y aurait peut-être la place euh, pour des, des cures d'inotropes, de dobutamine, de, de l'évocimandant Vous avez un peu l'expérience, dans ce contexte euh, Alors, euh, objectivement, non. Nous, c'est rare qu'on… Surtout, bon, évidemment, les patients ATTR très âgés, là, on, on, quand ils commencent à, à décrocher, en fait, on va parfois aller plus dans un, dans un processus euh, d'allègement thérapeutique. On va commencer à baisser les bêta bloquants pour essayer de leur euh, redonner un peu, un peu de débit. Là. Euh, pour les patients les plus jeunes, on va être éventuellement un peu plus agressif, Là, on en a quelques-uns euh, qui ont des amyloïdoses héréditaires euh, et pour lesquels on, on va être euh, agressif, on va les, on va les euh, techniquer euh, aux soins intensifs. Euh, euh. À date on n'a jamais eu à utiliser euh, de, de l'évocimondant, par exemple. Là. Euh, mais oui, clairement, dans des, dans des, dans des centres comme euh, aux États-Unis, où euh, le taux euh, d'amyloïdose héréditaire euh, du fait de la population afro-américaine est beaucoup plus élevé, avec une population un, un peu plus jeune que, que chez nous au Canada, euh, eux vont être euh, effectivement plus agressifs au niveau de ces thérapies-là. Eh bien, je pense qu'il va être temps de, de conclure. Merci à nos deux orateurs, euh, merci à co mes co-modératrices. Et nous vous donnons donc rendez-vous pour la prochaine session qui sera le 13 avril. Merci beaucoup.